Pendant le confinement, euh, j'ai trouvé du temps pour peindre et, et avec le temps, au fur et à mesure, je, voilà, je, me, suis entraîné, je me suis entraîné. Et aujourd'hui, je me suis lancé un peu dans un projet fou. C'est de refaire toute ma classe orchestre et de faire une immense fresque de toute ma classe. Chaque instrument sera représenté par une personne et euh, ça donnera à la fin une fresque d'au moins 10 mètres de long. Et de rendre aussi un peu un hommage entre guillemets, à, à cette classe qui se finit. Je veux le faire, c'est aussi pour marquer que c'est on était la toute première classe orchestre à, au collège à Obja. Papa. Pour Sacha, comme pour tous les élèves des deux orchestres à l'école d'Obja et à la SAC, le concert de la tournée « Un été en France » qu'ils préparent avec leurs professeurs Christelle et Jean-François sera particulièrement chargé d'émotion. Après trois ans de travail en commun, ce sera la toute dernière fois qu'ils joueront ensemble.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 Là, je pense que l'arrêt, ouais. qu il y a là, pas le stress. Le Moi, j'ai pas là, j'ai pas le stress encore, je suis juste ouais. excité. C'est sûr que c'est la moulette. On, on, ouais, on a juste est hâte, on a ouais, hâte. Est ouais, ouais, mais là, ça <rire> va. va. Et puis, Et puis, euh, euh, là, on a on plus hâte de stresser. Nous sommes arrivés sur l'incroyable site du château de La Roche avec le trio zarathustra et les jeunes musiciens des orchestres à l'école. Nous avions tous l'impression d'être en dehors du temps. Ça va Bien arrivé. On a tous les rouges Allez, smile <musique> Génial. Mais alors, et quand vous chantez, il ne faut pas avoir faut peur de chanter, parce qu'au début, je suis. Euh, il, il, il, je, euh, ah si, il chante Il <rire> ah, faut vraiment y aller, hein Il faut, faut vraiment chanter. Et puis chan, moi, hein. je jouerai beaucoup. Il faut vraiment voilà. qu'on vous entende. Ouais, ouais, ouais, chantez plus Et, moins, hein. et quand on chante aussi, c'est important de, voilà, d'avoir une bonne posture, d'ouvrir bien la bouche et d'être content de chanter, parce que là, on a l'impression qu'il ah, nous a dit de chanter, mais on a vraiment pas envie. <rire> et ce soir, je veux que vous me surpreniez, là Bravo Bravo, bravo J'ai hâte, je me réjouis. Là, comme ça, la Oui. Merci. Bravo Applaudissements Applaudissements Je me voudrais après. Je le rappelle. Oh, non. Non, non, non, là, non, Non Non Ah non <rire> ah, ah bon Waouh wow, Magnifique Un étui pour baguette. Une baguette de voilà chef d'orchestre. Oh merci <rire> Waouh <rire> Merci! Il faut, il il faut, faut absolument l'inaugurer ce soir. Ouais. Bon, merci! Bah, c'est toi qui fais les dessins? Oui. c'est Tu peux voir? Oui, bien sûr. Alors, celui-là, je l'ai pas fini. Oh, c'est génial. Et tu dessines de piquant? Et ça fait bah, pratiquement une dizaine d'années que, que je dessine. Tu l'as fait et, où la fresque? Et je la fais chez moi et ça va faire. Et... Ah, mais tu fais ça sur un mur directement? Ah non, non, en fait, des... je prends des, des supports comme le carton, je prends des toiles, je prends. Je prends aussi des grandes feuilles blanches avec du ouais. papier craft et je fais comme des compositions. Celui-là, tu l'as euh... fait quand cette Ça, semaine euh, euh, Oui, c'était le jour de stage hier, euh, quand on était avec l'autre euh, orchestre. c'est magnifique aussi. Ouais, avec la rimette. Bah voilà, pendant, le... pendant que tu joues pas ce soir, ouais, ouais, ouais, tu as, ouais, as, ouais. as un violoncelle à faire. Allez, j'ai essayé. Bon écoute, bravo, c'est hyper ouais, impressionnant. Euh, tu me montreras quand tu auras fait le violoncelle, j'ai hâte. Ah ben bah, oui, ouais, ouais, ouais, je... <rire> promis, je le, je le fais. Ah, ok, à tout à l'heure, merci. ce site emblématique du Château de la Roche. Merci à Gauthier et merci à la Société Générale qui accompagne cette initiative au premier apprécié. Bravo à vous bravo, bravo On se met dans l'ordre inverse de la volée montée, c'est-à-dire Michael tu es le premier, donc tu, tu seras le dernier de la première rangée. Euh, suivi des violoncelles, deuxième, le deuxième rang des violoncelles. Ça va on rentre comment Vous rentrez, moi je rentre en dernier, parce que c'est vous qu'on doit applaudir, donc moi je me... Je... Je vous applaudis, je vous suis. C'est incroyable, hein? Ils ont sont leur parapluie, ils ont leur. Euh, c'est dingue, bon c'est dingue. Dingue. Dingue. dingue. Ils sont tous venus pour vous. Ce soir ça va être un, un moment très émouvant parce que euh, c'est le dernier concert pour eux ce soir et ce soir après leur retour en bus, ils vont déposer leur instrument donc c'est un moment évidemment rempli d'émotion euh, qu'on va partager tous ensemble, je vais arrêter d'en parler Allez, parce que <rire> je vais pas pouvoir continuer sinon Merci, merci. Jean-François et Christelle Courtesse, J'aperçois Jean-François, bravo à tous ah les deux ah pour votre ah travail ah extraordinaire. Mine de rien, ça montre qu'on est soudés quand même. Ouais, ouais, ben merci. Vous voulez ouais. ah, ouais. vous saluer Vous félicitez Et pleurer avec vous Nous aussi, on a pleuré, on a pleuré aussi. Bravo, euh, mais vous lui avez apporté beaucoup et là, aussi. Hein. De c'est euh, bah, voilà, des rencontres magiques qui marquent. Après ça, ça marque une vie de toute façon. <rire> <rire> <rire> mais ils finissent le collège, ils s'en vont. C'est leur dernière soirée. C'est beaucoup pour eux. C'est leur dernière soirée ensemble. Ah ben, j'ai passé un bon, ah, bah, <rire> pas <assez rire> bon moment. Ça c'est sûr. <rire> J'ai réussi à vous faire. Ah, merde. Non, mais vous étiez regarde. franchement enfin, je pas, est bravo. Parce que ah, c'était avec euh, l'arc-en-ciel en fait, comme si ça partait ah. depuis votre instrument. Euh, même, je me suis imaginé que l'arc-en-ciel le... était venu grâce à vous. Oh, c'est beau. Je vous, vous l'offre. Mais que... non allez, oui, Si, bien. si, je vous l'offre parce que. Mais non, garde-le Non, non, je vous jure, je vais vous l'offrir. Ça me tient à cœur de vous l'offrir. T'es sûr Ah oui, oui, c'est sûr. Merci beaucoup. C'est magnifique. C'est bon, tu l'as Génial. Merci beaucoup. On voulait, on voulait quand même vous remercier merci pour, vous. pour merci tout vous. le travail que vous avez merci fait pendant Madame. trois ans. Un beau travail. Et les trois jours de stage magnifiques merci. sur le plan humain, sur le plan musical. Oui. Et, oh. fatigué. et bravo, bravo à tous. Ah, je vous souhaite une bonne continuation. Aussi, euh, continuez la musique. Ouais ouais ouais ouais